Bonjour, alors moi c'est Jean-Paul, je suis un de vos deux responsables de formation avec mon collègue Yves. Euh, donc moi je m'occupe plutôt du secteur nord-ouest de la France. Euh, et du coup, euh, un, une de nos missions c'est de gérer vos plannings, d'organiser vos regroupements et de faire en sorte que vous ayez tous vos supports de travail et que tous les documents pour que votre préparation se passe bien. Euh, je suis aussi en charge euh, un petit peu du volet pédagogique euh, de votre préparation, donc si vous avez euh, un contenu qui a disparu, si vous avez besoin d'organisation, de conseils d'organisation pour planifier vos révisions, pour planifier votre parcours de formation, ou si vous avez un souci technique euh, que vous n'arrivez pas par exemple à vous connecter sur une de nos plateformes, euh, c'est moi qui vais vous dépanner, donc euh, voilà, n'hésitez pas non plus à me, à me contacter pour ça. Et plus important, je me répète un petit peu, mais c'est le volet le plus important. Si vous avez vraiment besoin de conseils pour vous organiser, qu'est-ce que je révise en premier, qu'est-ce que je relis en premier, comment est-ce que je prends mes notes, etc. Euh, ça, n'hésitez pas à m'appeler, ça va être vraiment essentiel pour votre préparation, pour qu'elle se déroule bien, et je peux vous y aider. Euh, ensuite, si j'ai un petit conseil euh, à vous donner pour la préparation, eh ben, je dirais que c'est de ne pas rester isolé. Euh, vous avez beaucoup de gens à votre disposition pour vous aider. Vous n'êtes pas du tout seul dans cette préparation à un concours exigeant. Euh, on a, vous avez vos professeurs à disposition, que ce soit dans vos regroupements ou sur les forums. Vous avez donc vos responsables de formation si vous avez besoin de conseils. Et vous avez également tous les autres stagiaires de la Promo Mandela que ce soit sur les forums, dans vos groupes de discussion ou sur les groupes Facebook. On sait qu'il y a énormément d'entraide dans la promo Mandela depuis même avant cet été, pour les premiers inscrits d'entre vous. Et euh, voilà, certains, certains posent des questions et reçoivent des réponses avant même que nos professeurs aient le temps de réagir. Euh, donc cette entraide-là, il faut en profiter. Vous allez pouvoir compter les uns sur les autres et ça va vous permettre d'aborder cette préparation et ce concours difficile très sereinement. Voilà, merci à tous et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on est là pour ça, on est là pour vous aider.